Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Simon-Pierre Véret et je suis thérapeute. J'ai le plaisir et l'immense chance d'accompagner les gens depuis une dizaine d'années dans leur cheminement, que ce soit sur un plan énergétique ou sur un plan plus psycho-émotionnel. Et c'est avec un grand bonheur que j'ai ouvert un cabinet ici à Couvet, euh, il y a deux années de cela, dans lequel je pratique différentes approches, notamment l'hypnose ericksonienne, les constellations familiales et les soins énergétiques de Reconnective Healing ainsi que la libération du cœur péricale. J'aimerais vous parler un petit peu de moi. J'ai grandi en France puisque j'y suis né. Euh, mes dix premières années, je les ai passées en Savoie. À Chambéry et ensuite j'ai emménagé en Suisse pour la première fois avec mes parents. Euh, j'ai suivi mes écoles et différentes euh, cursus de formation et euh, très tôt j'avais goût pour l'aide à, à la personne et euh, je m'imaginais suivre des études de psychologie. Euh, ce qui fait qu'à 8 ans, je pouvais déjà euh, dire là où les autres petits garçons et petites filles pouvaient dire euh, qu'elles voulaient être euh, maîtresse ou, ou astronaute ou que sais-je, et ben euh, moi j'étais euh, voué être psychologue. Euh, et puis, euh, sur ma route, j'avais croisé des adultes qui faisaient de l'art-thérapie. Alors, euh, à 12 ans, ma, ma vision un peu plus nette, c'était que je voulais être euh, soit magicien professionnel, soit art-thérapeute. Et, euh, et en fait, je crois que j'ai réussi un peu, un peu des deux. Il y a une espèce de croisement qui s'est fait, intéressant, euh, puisque plus tard, j'ai effectivement poursuivi, euh, j'ai eu une, une, une formation de type artistique dans une école d'art, dans le canton de Vaud. Et euh, pendant cette formation, pour moi, c'était assez clair que ce qui m'intéressait, en fait, dans le cursus, dans le processus créatif, c'était vraiment de toucher à la, au côté organique de la matière, de, de ce que ça venait révéler pour nous qui sommes aussi faits de matière, de chair, et comment est-ce qu'on pouvait colorer la vie, simplement, lorsqu'on se met à créer. C'est pourquoi... Alors que je suivais un cursus plutôt publicitaire, j'ai naturellement choisi de me réorienter pour faire ce que j'étais vraiment venu faire ici bas sur terre, c'est-à-dire aider les gens. Depuis à peu près dix ans, j'ai la chance, le privilège de pouvoir accompagner des gens, que ça soit sur leur chemin euh, sur un, à un niveau euh, énergétique et dans, un, dans une forme d'accompagnement par des soins énergétiques ou bien par plus d'accompagnement psycho-émotionnel. Et je me suis formé, notamment, à quatre approches euh, qui ont vraiment bouleversé ma vie, qui ont... grâce auxquelles je ne serai pas qui je suis, car euh, elles m'ont révélé des, des clés, des clés de sagesse, des clés euh, comme autant de clés qui ouvrent cette portes qui nous transforment et qui changent notre rapport à la vie. Euh, comme autant de possibilités de, de s'élever, comme ces petits escalators mécaniques qui nous font aller à l'étage au-dessus, comme si je pouvais vivre ma vie plus à fond aujourd'hui. Et ces approches, je vais vous les détailler sous la forme de quatre vidéos qui vont suivre. Merci pour votre visionnage.